il euh, y a l'idée très forte euh, chez les Grecs, et en tout, particulièrement dans les régimes de type euh, démocratique, que euh, le pouvoir est pleinement entre les mains des citoyens. Euh, donc le pouvoir, il est essentiellement euh, entre les mains de, des citoyens qui sont réunis à l'Assemblée, et puis de l'ensemble de ceux qu'on appelle les magistrats, qui, dans leur grande majorité, sont tirés au sort parmi l'ensemble de la population. Ils sont tirés au sort, ils sont renouvelés tous les ans, ils sont en permanence sous le contrôle de euh, l'ensemble des citoyens. La détention d'un savoir ne peut en aucun cas légitimer euh, un pouvoir. Et donc il y a cette volonté délibérée d'exclure euh, des compétences spécialisées, qu'on peut qualifier d'expertise, du champ du politique euh, à proprement parler. Une façon propre au régime démocratique, d'organiser le savoir et de construire un savoir collectif qui puisse être utile pour la cité. Et là-dessus, c'est évidemment quelque chose qui peut nous inspirer pour aujourd'hui.